Aujourd'hui, jour 7. Est-ce qu'on sent la fatigue? C'est pas trop pire. On a bien dormi cette nuit. Ce matin, on était allé au jeu d'eau. Hier, on était allé à la piscine. Mais euh, il y avait des jeux avec les fusils. On a eu vraiment un super bon moment. Et puis là, aujourd'hui, on s'en va à Magic Kingdom. On va aller dîner. On a 3-4 fast passe Ensuite, le souper. Puis, ce soir, on va aller prendre le mollo à Disney Springs. C'est l'ancien Downtown Disney, tout le magasin. On va jeter un oeil, là, puis se lâcher la vitrine. Bravo à tout le monde. Alors, ben, papa il est resté ouais, de la oui, poussette oui, et de oui. filmer. Comme des arbres, les enfants, ouais. niqué ouais. Lodéon C'est quoi Tu sais que ça va Aucune idée. On va le découvrir tantôt. Ouais. Sûrement il a dit que je le voudrais. <rire> Nicolas, il fait salut à tout le monde. Nicolas, tu peux pas faire ça par là? Oui. Deux heures, ça commence à être la folie à Magic Kingdom. Parce que c'est la parade. Puis l'un nous autres, on s'est mis sur le bord. Il y a un petit jardin devant, mais tout de suite après c'est la, la parade. Puis je pense que ça va être assez surélevé, ça va falloir y des espèces de... Toute la rue est bloquée là. Quand les gens filent sur le carré, la fille elle s'excite. C'est quand même très curieux. Il y a un carré de dessinée avec du tape à terre. Puis quand tu mets le billet dedans, tout le monde s'excite. Je sais pas. Take your places and prepare to welcome the wondrous and wonderful... Ils crever là-dedans ceux qui font les chauds. Il fait chaud ici en sue Les autres dans des gros costumes. C'est la fin de la parade. Tout le monde va se mettre à les suivre. C'est la folie! Là on est rentré dans le Tiki Room, c'est un show qu'on n'a aucune idée c'est quoi. C'est comme le show réparatoire là, avec un thème quelconque. Bad voice. <cute> Ça va Mélo? Ah. Ben oui. Oh well Bien Laurent! Sophie. Ben oui, t'aimes ça Laurent? Moi j'aimais pas du tout ça! C'était ça! Ça c'est le château de Belle. Et puis ce restaurant-là, je pense qu'il a failli... Il a fallu le réserver au moins un six mois d'avance. C'est la bête! La bête! Si on a une, une photo de toute la famille avec la bête, ça va être quand même. Aussi. C'est ici qu'on attend pour aller voir la bête se va prendre la photo. Mais dis, je crois qu'il t'a trouvé une Ça? Il reste 40 secondes, il met dans le dos. C'est la fin, on s'en retourne à Montréal demain. Comme on n'a jamais assez, Michel, et son plan, c'est en fait d'aller à Disney Springs. Fait que là, on reprend la route et on s'en va à Disney Springs, c'est le downtown. Il est 7h10. On va suser à la corde. On un Magic and Ping. En fait, Michel a trouvé un, un magasin Anthropology. So sweet. Là, on est arrivé à Disney Springs. C'est beau, il y a bien des affaires. C'est mon modèle, je l'ai fait vraiment long, comme ça j'espère qu'il va être plus vite, je vais mettre plein de poids, je vais rabouter tout ce que je peux pour que ce soit vraiment lourd. Ok, ça c'est le bolide qu'on a construit, je pense que ça pas va pas gagner, c'est moi qui l'ai construit. C'est trop, on a mis beaucoup de poids, plein de cochonneries. C'est assez équilibré, très épilé très sur le long. Ok, on va le mettre sur la piste. Okay. Ça c'est le note, ça va être vraiment hot, attention! Wow! Oh yeah! Hey, on a gagné, yes sir! Hey Melo, on a gagné! Que... As-tu vu la course? Je pensais pas qu'on étirait la veillée encore une fois, mais là ça commence à être le rouge! J'aimerais que tu achètes ça et ça. Tu veux pouvoir le refaire à la maison? Le petit cœur, les petites pièces. Ok, on va pouvoir le reproduire. X, hein? c'est beau, mélodie, des belles petites pièces, hein? Okay. t'as fait ça, toi, Laurent? Ok, go, mets-la à la place. C'est beau. ça c'est construit en lego c'est incroyable c'est bien gros le dragon tout ça le feu du dragon wow c'est vraiment gros là. wow c'était vrai donc wow Ici. Ici. Ici. Je